Pareil, le soir des élections, c'est du gâteau. À moins que ce soit qu'une simple affaire de mœurs. La camionnette 57-63 et Y-69, c'est à vous Oui, pourquoi L'intérieur, ça n'a rien à l'intérieur d'ouvriers. À moins que vous ne considériez le tir à la mitraillette comme un travail manuel. Il arrêtait pas de nous faire des saloperies. C'était une véritable ordure. Alors, euh, des types comme ça, je dis pas qu'il faut les tuer, mais... Ce rason était peut-être une ordure, mais on ne tue pas les gens pour ça. Une ordure, ça veut dire pas mal de choses, non? Il y a aussi quelques slogans subversifs. Oh, il y en a bien davantage dans la chambre de mon fils. Parce qu'il est mon fils? Non. Parce que son père est pique. Vous êtes armé. Toujours en mission. Vous faites un seul métier. Le croire armé, ils ont aussi peur que lui. Seulement eux quand ils tuent ils ne risquent rien. fâche pas comme ça. Je me fatigue si le de Dieu. Tu la connais la petite? Moi pas. Non, non. Tant que j'ai à vous dire, il vaut vous, mieux que vous soyez assis. Et pourquoi Il n'y a pas de raison. Parce que je suis venu avec un flic. Vous en savez autant quoi. moi. Oh, C'est pas vrai. Vous ne pourriez pas dire autre chose.